On considère la fonction f définie sur moins l'infini, 4. Vous allez voir pourquoi. Par f de x égale racine carrée de 4 moins x plus 5. Vous comprenez pourquoi c'est défini sur cet intervalle Parce que bien sûr, le nombre qui doit être en dessous de cette Racine doit être positif ou nul. 4 moins x supérieur ou égal à 0. Ce qui nous fait que x doit être inférieur ou égal à 4. Bien. Chose réglée. Premier point. Déterminer l'image de 4 par f. f de 4. Ah, ça c'est très fort. On remplace x par 4. 4. 4 moins 4 ça fait 0. Racine de 0 ça fait 0. 0 plus 5, 5. Oui, c'était très très dur. 2. Montrez que f a pour minimum 5. Aha. Mm -hmm. Autrement dit que racine de 4 moins x plus 5. C'est-à-dire f de x supérieur ou égal à 5 et que 5 existe comme valeur, mais bien sûr que ça existe c'est f de 4 égale 5 Est-ce que cette inégalité est vraie Est-ce que l'existe précédent ne nous a pas parlé de ça Qu'est-ce qu'on a ici Une inégalité qui n'est pas sûre qu'elle est vraie Si je soustrais 5 des deux membres pour la travailler un peu on obtient racine de 4 moins x supérieur ou égal à 0. Est-ce que cette inégalité est vraie Mais bien sûr, par la définition racine carrée de nombre positif, la racine doit être elle-même positive, ou 0. Et voilà, cette chose est vraie pour tout x. Pour tout x, supérieur ou égal, ou pardon, x inférieur ou égal à 4. Et c'est dans la boîte. Le minimum donc de cette fonction est 5 min f égale 5 pour x égale 4. Vous pouvez vous convaincre en utilisant la calculatrice et représenter graphiquement cette fonction. Et encore des minima. Soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale x carré plus 2. Calculer f de 1. Pour le premier point, f de 1 est égal à combien 1 au carré plus 2. Ça nous fait 1 plus 2, 3. Et f de moins 3, là c'est plus difficile, hein. Moins 3 au carré plus 2. Moins 3 fois moins 3. 9 plus 2, 11. OK. Et le deuxième point, déterminer le minimum de f. Oh, encore des minima. Encore des minima. Minimum de f. Qu'est-ce que ça pourrait bien être X carré plus 2. Minimum. Donc, plus grand ou inférieur. À quel nombre Est-ce que vous pouvez deviner quel nombre que je mets ici en sachant que x carré est toujours, oui, vous l'avez deviné, x carré est toujours positif Oui, ça c'est la seule astuce de cet exercice. x carré est toujours positif, plus 2, ça dépasse 2, ou égal à 2. Évidemment, pour tout x est le carré, peu importe que ce soit positif ou négatif, au carré, il est positif. Eh bien, on a déjà le minimum. Le minimum, c'est 2. Il est atteint pour x égale, vous l'avez compris, pour x égale 0. F de 0, c'est le minimum. Ça nous fait 2. Sans façon... Cette fonction s'obtient de la fonction carré, qui a la représentation graphique par là. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction, si je cherche le plus rouge On rajoute 2. Et parce que vous avez oublié peut-être les vecteurs, la courbe représentative de la fonction f, la nôtre, s'obtient de la courbe de x carré fonction carré de base en étant translatée vers le haut le vecteur vous rappelez comment s'appelait ce vecteur cela s'appelait j donc ça c'est le vecteur de j toute la courbe rouge s'obtient de la courbe bleue translatée du vecteur de j et nous voilà une petite liaison entre les fonctions de second degré et les vecteurs